Là, je sens ma tension, j'ai mauvaise réputation. J'ai dit profil dans C'est tellement con! Ah putain, mais tu peux ça? Ah, putain! Et là, je regardais par curiosité les micros et les enregistreurs. Wouh! Expansive! Et bon, allez, ouais. la ça va faire Oh, voilà, ça la elle. préparer, c'est... AAAAAH La gouverneur Mais j'étais pas en merci que j'avais dit, euh, dit ça. Mais pourtant j'ai bien dit la cordée, moi j'ai pas dit la couleur Ou la nourriture La gouverneur La gouverneur C'est vrai que je me disais mais j'ai vraiment dit ça Et pof oh. Et hey, oh Eh hey, oh Eh hey, oh, hey, oh. <rire> <rire> Ça Hum, mmh. ça fait des frissons. Ah Mais si t'es conne aussi. Comme ça, tu ne t'arrisonnes pas de prendre des trucs. Ah violence <rire> Quelle violence Ça va aller au milieu quand tu fais ça. <rire> oh, bah, c'est dégueulasse Non, je plaisante. C'est vraiment dégueulasse Pourquoi j'ai dit ça Ah, bah ben non Hé C'est pas une blague de moi. Tu peux aller t'enterrer. Pas oh, question. Enterrer les c'est une épia. J'aime bien la pluie Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Dans bah, mon slip <rire> Bah ouais, pourquoi pas. Tu as depuis quand cette veste C'est hum. Euh. Ce Quelle il, Il est 5h30. J'arrive pas à fermer. <rire> <rire> pas là. Mais je J'aimerais bien des déconner, mais ça pèse une note. Ça pèse, ça pèse euh, un chameau. Oh, oh la vache. douille hein. Ah, c'est pas pratique. Attention les cheveux. Ça va faire mal. Allez, la petite star. Elle est chargée. Ouais. Imagine quand tu auras trois fois plus de sable. Qu'est-ce que tu vas faire Je crève Transformation en chameau. Oh là là. Mmh. Ah ça fait mal à la tête. Oh putain t'as la magnifique là. Attends t'as une mèche blonde là. Oh c'était beau. Les Games ça repart toujours. T'es en mode stalker. Merci monsieur.